Bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau jeu Qui sera Alice, retour au pays de la folie C'est un jeu édité par Electronic Arts Et développé par un studio Qui après ce, ce jeu deviendra dépendant Qui se nomme Spicy Horse Donc nous ce qu'on va faire c'est créer un nouveau profil On va taper Gecko. Voilà, créer Et c'est parti. C'est parti, c'est parti, parti. Bon on va commencer tout de suite. Hein. Une nouvelle partie en compagnie de notre chère et charmante Alice. Pourquoi retour au folie Eh bien, si vous ne connaissez pas, tant toujours difficile. Bon ouais euh, difficile, bon, on va pas la tête. Vous allez voir, c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Il a une ambiance vraiment vraiment incroyable, que j'adore. C'est C'est euh, très psychédélique, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment génial. Enfin, vous allez voir tout ça. Euh, dans très peu de temps je vais vous laisser les cinématiques etc pour que vous puissiez entendre euh, ce qui se passe et comprendre un petit peu euh, si vous n'avez pas fait l'histoire restons c'est parti bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Il y a un aspect de folie qui est vraiment omniprésent, qui est très très bien retranscrit. C'est vraiment l'histoire de au pays du Merveille, mais du point de vue de la folie, parce que pour certaines personnes, Alice dans Alice au pays du est soit folle, soit en or. Je pense qu'elle est complètement folle. je ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien, Alice. Où es-tu? Je navigue avec un ami. Mmh. Je suis différent. Le lapin blanc. J'ai changé. C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de Louis. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Insolente. Lapin? C'est curieux. Que fait-il ici? Est-ce que vous m'entendez? Ce sujet va vraiment bloquer, vous allez voir, c'est vraiment euh, son lâcher. Mon poison Il peut m'avoir Cette fille est en ruine Dans mon esprit Oublie, ici, il y a eu le rêve. Au signal, m'arriver directement dans le jeu. Bien. Avec... le psy un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine J'ai peur, le Alice. psy, hein. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je voudrais... Te rappeler autre chose. C'est de demander qui est le plus je fou dans J'en ai assez d'être seul. Je t'ai assez vieux, je ne sais plus exactement la date, mais l'année. Je le trouve vraiment très joli. plus qu'il ne nous libère. Vous l'avez dit tant de fois, et... Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez la petite gueule. Eh oui, t'inquiète pas. bien. Chercher les cachets. Très bien, docteur. J'ai vraiment essayé de le faire en jouant doucement pour essayer de montrer euh, tous les aspects d'Alice au pays des merveilles qui ont été complètement. Euh, bien, complètement changés. Charlie, ton père a été pendu pour vraiment, avoir hein. tué <rire> ton pauvre vert qui te battait. Vraiment Il arrive. faut oublier vraiment tout vrai. ça. Veux-tu Plus de passé, Charlie. Oublie ce que tu as infâme, oublie sa. Si forcément on commence dans, dans l'orphelinat. Oh, Ça réveille. Ça réveille, bien sûr. Faut rappeler oh, le qu'est-ce que je peux faire ici Les cabinets refoulent Plus que ta chambre Alors, celui-là. Où est la porte c'est un jeu que je vraiment vous présenter parce que, enfin euh, je l'ai déjà fait une fois par le passé, et je l'ai vraiment vraiment vraiment adoré donc je voulais le partager avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment un jeu à faire, ceux qui euh, sont un peu intéressés par le sujet. J'affectionne tout particulièrement encore une fois le, le monde d'Alice au pays des merveilles, c'est quelque chose que, euh, c'est sûr un monde que j'ai adoré. Ouais, complètement fou. Jeu, y a vraiment, moi je trouve qu'il y a tout qui est génial, la hein, direction artistique, la musique, il euh, y a vraiment tout qui est... Regardez euh... ça... Le travail c'est la santé, foutez. C'est la santé, On va aller voir par là... tout plein d'enfants partout complètement ma nous allons chez l'apothicaire Whitechapel bien sûr ah un chat bonjour le chat. petit chat minou minou n'aie pas peur pas peur le minou minou le minou miné alors par où est-ce que tu t'en vas mon petit chat Vraiment, en tout cas, encore une fois, j'insiste, je... je le trouve vraiment, vraiment, vraiment sublime. Hein. Ouais, comme je vous l'ai dit, les jeux fait un petit peu, peu, peu vieux, vieux donc des décors qui sont un peu dégueulasses, mais euh, je trouve que dans l'ensemble, il, euh, il est vraiment très, très réussi. Hein. Bien sûr, les boules de poils. Avec une Alice qui est vraiment très, très noire, hein, par rapport à ce qu'on qu peut connaître. Euh... Une Alice qui fait peur. Je vous demande sur ce qui va nous arriver. il y a plein de trucs qui nous tombent dessus. C'est vraiment, vous allez découvrir tout ça avec moi dans... au fil des vidéos. Les jardières. Alice Leader. Toujours dans la misère, Miss sweetless. Bonjour. Les misérables se font. Vous êtes toute seule Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques. Comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plus de <rire> Tout la vieille. pourtant bien me rappeler de votre lapin. <rire> Allons chez la vieille. Toujours folle. C'est pas étonnant. Elle a vu les siens grillés vivants comme des marrons. Dix ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Je vois pas grand-chose, hein, mais je veux vraiment que vous euh, vous imprégniez de de et de, euh, de l'ambiance qu'il y a non Qui donc l'a habillée Qui dont l'a placée chez Bambi Où serait-elle sans moi Dans la rue Avant que ses fesses Au moins elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas Elle a dit. Ils sont morts par ma faute. J'ai rien. Le silence est d'or, mais le mien... Au moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, putain. Ou l'aura mis juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenu que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom d'après ce qu'on m'a dit. La vieille est complètement folle. Elle profite de la faiblesse d'une jeune fille pour lui soutirer des sous. Sale méchante. Mais malade, Regardez ça, franchement, je trouve... Je trouve que l'univers est absolument enfin, magnifique, et vraiment très très très très, très bien contre J'ai si Fuis Alice. Ma vie. Tu comme tes merveilles. Sa famille est morte. Pollution. Tout il est joli, tout il est tout joli partout, ça répond au pays des merveilles, les amis. Quel épuisant voyage J'ai pu se mépriser pour ce qu'elle est devenue. Au moins cet endroit me rappelle quelque chose. Allez, right, let's go. Il était grand temps, Lidl. Salut, bro. Maudit chat. Ne nous cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Quelle gentillesse. Ça ne m'aide pas. Mais tu sais que je peux. Je sais me faire peur toute seule. Ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Red comme sa justice, très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Merci du conseil, chatoumère. Et re, désolé, une petite coupure. Euh, J'ai un petit souci, le jeu a complètement craché. Donc je reprends un point de sauvegarde avant. Enfin, non, un point de sauvegarde avant pour moi, mais pour vous, pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je, raconter, conseil, que je raconter. Alice, sûr. Une vraie vous racontais Je ne sais que, euh, que ouais, je En fait, à la base, je comptais faire le jeu en mode euh, en mode un peu déconne tout ça, mais je me suis dit que ce jeu ne méritait pas d'être d'avoir un mode déconne et juste d'être apprécié à sa juste valeur. Je trouve que ce jeu est vraiment, encore, bah, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je le trouve vraiment vraiment magnifique et, et je tenais à le faire, euh, je tenais à le faire parce que je le trouve vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment sublime et je trouve qu'il mérite, regardez-moi ça, il mérite d'avoir plus... De... Ah, je trouve plus mes mots. C'est pas grave. Tant pis. Si tu sautes encore de la table, tu vas me On faire go. mourir, Alice. Tu es beaucoup trop imprudente, ma petite chérie. C'est parti. Je vais jouer un petit peu, elite, peu là, tranquille, j'avance. J'essaie de faire euh, attention, d'arrêter un petit peu pour que vous puissiez voir lui. tout ce qui se passe autour de autour de moi. ici les petits. Euh... Petit passage, petit trou de serrure. On pourrait y avoir accès quand on pourra réduire notre taille, c'est-à-dire bientôt, si je ne Drink me, drink me, drink me. J'ai déjà pris ce chemin par le trou de la Ah le chat, c'est mon chat. Le plongeon me semble inévitable. C'est mon ami le matou. Oh non, je réduis dans la potion. Va <rire> disparaître? Pas tout de suite. Bientôt, mais plus tard à tu pourras voir des choses qui autrement seraient invisibles à la, la grande forêt. Ah, je comprends. Enfin, l'arbre voit la forêt, mais pas ses propres branches. Finalement, la taille n'est qu'une question de vue. Exactement, Alice. Exactement. Allez, on va go. Elle oui. euh, est Est-ce que je peux remonter par là où je suis arrivé Je vais pas ne peux pas remonter. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer. On va regarder si on ailleurs. Je ne pense pas qu'on va être que ce soit. Hein. Vraiment, euh... Le jeu est assez, euh, assez dirigiste. Donc il euh, n'y bon, a pas 36 euh... Oh, 36 comme elle a ça. Si, si petite, elle n'est plus rien, plus rien qu'un rat dans son trou. Hello On va go, on va remonter, on va aller par là Ah, ouais, une petite flèche sympathique Des dents <rire> On ramasse des dents, c'est marrant Je me rappelle plus de ça Ne dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement n'hésitez pas, n'ayez hein, pas peur Moi ça me ferait plaisir de, de partager ça complètement avec vous J'espère vraiment que ça vous plaît. Que ça vous plaira, que la suite vous plaira, parce que moi j'adore et je prends vraiment énormément de plaisir à faire ce, ce... À faire ce jeu en votre compagnie. Donc on va, on va s'arrêter ici un peu plus loin, je pense, quelques minutes pour le premier épisode. Là, on continue de droit. C'est de rien non, ça va la caméra un petit, petit peu miséreuse mais c'est on va dire le seul point potentiellement négatif je ne me suis jamais autant amusé au que jeu. toboggan à Hyde park papa te montrera alice près le champignon bleu allez je vais vous laisser là-dessus sur ce petit toboggan donc je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite, enfin quelques minutes pour moi, peut-être plus pour vous, pour la suite de, de Alice, retour au pays de la folie. J'espère vraiment que encore une fois ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ouais, on va go, non, on va go tout de suite, non, on va attendre N'hésitez pas à mettre des commentaires, euh, à partager la vidéo, à dire ce que vous en pensez, toujours encore. Et si ça vous intéresse, on a un Facebook, un Twitter où on poste des news. On poste des news de temps en temps, on fait un petit coucou, on met les dernières vidéos postées, etc. Si ça vous permet de suivre plus facilement, et si vous aimez ça, n'hésitez ben, pas, hein, venez nous suivre, Twitter, Facebook, Google+, et euh, je pense que c'est déjà pas mal, donc euh, voilà. <rire> je vous dis à très bientôt, ciao ciao.